La, la, la ministre. La parole est à Monsieur Jean-François Cesarini. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs du gouvernement, Madame la ministre Nissen, euh, l'été est un moment fort de la politique et de la vie culturelle de notre pays. Euh, nous avons vous et moi inauguré il y a peu de temps le Festival d'Avignon et à la fois son événement off qui est à côté, dont j'ai l'honneur d'être le député. Plusieurs points sur euh, ce sujet-là. Un. Où en êtes-vous de l'élaboration du Pass Culture? qui était dans le programme d'Emmanuel Macron et qui devait donner donc 500 euros à chaque jeune de 18 ans. Deuxièmement, la baisse des subventions aujourd'hui et de l'argent public en général pour ces festivals pose le problème de l'articulation sur leur territoire. Souvent il y a plusieurs festivals sur le même territoire. J'en parlais pour, pour notre festival d'Avignon et pour le Festival OFF. Festival OFF d'ailleurs qui n'a pas de subvention. Comment on les articule Comment on arrive à être plus fort avec, en faisant tout, néanmoins des économies Et troisième point. Suite à l'attaque de ce matin horrible et lâche qui s'est passée à Levallois-Perret, la baisse de l'argent public pour les festivals pose cette question. Comment protéger aujourd'hui les festivaliers Quand les festivals ont moins d'argent, on sait qu'il y a déjà eu des attentats qui se sont produits lors d'événements et de spectacles vivants. Donc, comment peut-on protéger Comment peut-on aider les festivals à protéger leurs festivaliers Le Premier ministre le disait à l'instant le terrorisme est là pour attaquer notre culture. Comment mieux la protéger Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le député Cesarini, de me poser cette question, pour, euh, qui m'interroge donc sur les festivals. et Je, donc, je vous en remercie. Ce me donne, en effet, l'occasion de me réjouir devant vous, avec la représentation nationale, de la vitalité de ce secteur, puisque nous sommes plus de 6 millions à fréquenter les quelques 3000 festivals organisés chaque année en France. Et vous parliez du Festival Off à Avignon, qui est un bel exemple, qui a enregistré une hausse de 10% de sa fréquentation cette année. C'est une véritable singularité française qui permet à toutes et à tous d'accéder à la culture, et vous savez, que c'est là ma priorité et le pass culture, culture en sera un des effets, évidemment, que nous avons, dont nous commençons à faire très sérieusement l'étude pour que ce soit effectif dès l'année prochaine. Les festivals jouent également, vous le savez, un rôle majeur pour la création artistique, la diversité, l'attractivité de nos territoires, souvent au-delà de nos frontières. On estime que pour un euro investi dans l'organisation d'un festival, cela peut avoir un effet de l'ordre en termes de retombées économiques de environ 4 euros voire plus. Je tiens à souligner également que contrairement aux idées reçues, les festi festivals certes disparaissent mais d'autres voient le jour chaque année. Par contre, je sais les craintes qu'il y a par rapport au sujet des festivals et l'État est très attentif à la chose et nous travaillons en lien étroit avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux, pour que, euh, accompagner en priorité les festivals qui mènent des actions volontaristes en faveur des publics, qui proposent des programmations exigeantes et qui concernent dans les zones les moins bien dotées, en termes d'offres, les zones périurbaines et les zones rurales. Merci, Madame voilà. la Ministre.